Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les gars, pour cette vidéo, j'ai voulu reprendre la même idée qu'un autre youtubeur a fait sur sa chaîne. Récemment, Nanas a fait une vidéo où est-ce qu'il testait euh, une intelligence artificielle afin de créer son passe de combat à lui, dans le thème égyptien. Mais du coup, j'ai voulu faire la même chose, mais sur un thème différent. Moi, je vais essayer de créer mon passe de combat sur le thème de la mythologie grecque. Alors n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour découvrir toutes les choses que l'intelligence artificielle aurait créées à propos de ce thème. Avant de commencer les gars, n'hésitez pas à vous abonner, lâchez votre pouce bleu, n'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux sociaux, tout est en description. Sur ce, nous on est parti. Ok du coup les gars, ce bot, ben, l'intelligence artificielle qui va nous permettre de faire euh, cette manipulation, c'est mid-journey. Du coup, on va suivre les instructions. Déjà... Euh... Ok, pour créer une image on doit aller dans euh, le euh, get one of the... Ah, newbie one, ok. Euh, ensuite, type, euh, il faut marquer type slash imagine and ce qu'on veut. Ok, du coup, le bot va nous donner quatre images en 60 secondes. Bref, allez c'est parti. On doit écrire type, je sais pas quoi, attendez. Euh, pff, déjà cheveux. Type slash imagine... Et euh, j'oublie comment dire attends j'oublie comment dire mythologie grecque en anglais attendez ok c'est Greek mythology ok on va l'écrire ok voilà du coup c'est parti on va aussi écrire for night skin voilà allez c'est parti on va voir le résultat ah ok ok les gars c'est bon on a on les a du coup ça a donné ça ok on va attendez on va faire ça Ok ça donnait ça oh, Ah ouais Celui qui fait plus Fortnite je pense c'est lui là Oh c'est grave grave bien Ah ouais Ok du coup là on a créé euh, On a créé un skin bah, Des skins euh, euh, en rapport avec la mythologie grecque Pour les skins Fortnite Du coup cette fois-ci on va essayer de créer Une arme qui pourrait rentrer dans le thème De la mythologie grecque de, euh, sur Fortnite On va essayer. Imagine Rick Mytho Mito... Logi, Fortnite, Weapon Du coup c'est parti, on attend Ah ok oui, wow Attendez, okay, d'un côté on a un rôle, on dirait une hache L'autre on dirait une épée qui vole L'autre on dirait, euh, je sais pas, une lance bah, Pas une lance mais une mini-arme mais... En vrai ce qui pourrait faire le plus Fortnite Je pense que ça serait le premier, vraiment ça serait le premier Ensuite, on a euh, créé notre propre arme. Maintenant, on va créer notre propre ville en rapport avec la mythologie grecque sur Fortnite. Slash, imagine, Greek mythologie. Ah, on l'a eu Wow, je suis choqué. Wow, c'est une dinguerie. Non, c'est trop, trop, trop bien fait. En fait, mes préférées, j'hésite entre celle-là et celle-là. Vraiment, c'est une dinguerie à quel point c'est trop, trop bien fait. Oh, oh les villes. Je direct pour la miniature. Du coup, là, on a fait la ville. La prochaine étape, on va essayer de euh, créer un boss. Euh, on va essayer de créer un boss en rapport avec la mythologie grecque sous Fortnite. Du coup, j'imagine... Ok, du coup, on l'a fait, Greek Mythology, Fortnite Boss. Allez, c'est parti. Ah, ok, on a, on l'a, ok, c'est bon. Attendez, attendez, je l'avais, je l'avais. Il est là. Wow! D'un côté, on dirait un genre d'ange bleu. Et l'autre, on dirait son rival, je sais pas, on dirait une version méchante de l'autre. Oh ouais, non, mais c'est cheaté ce truc. Oh, ouais, mais tu peux créer tout ce que tu veux, mais de A à Z, wesh. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait créer d'autre Oh, on pourrait créer, euh, ben, genre un vilain, ben, genre euh, le méchant dans l'histoire, mais un vilain de la mythologie grecque pour la prochaine saison. Allez, c'est parti. On va voir ce qui va nous concocter. Oh, on l'a eu, on l'a eu, on l'a eu. C'est une masterclass. Ça a pas trop l'air dans le délire de Fortnite. Mais les gars, c'est une pure masterclass. En vrai, lequel on pourrait dire qu'il serait plus dans l'univers de Fortnite. Euh, trop humanoïde pour que ça soit dans l'univers de Fortnite. En vrai, j'aurais tendance à dire le quatrième. Ou même les gars, le troisième. Hein. Le troisième, il est vraiment pas mal. Vraiment, il est vraiment pas mal oh les gars on pourrait essayer de de faire de trouver le bot une map une, ben on a fait on a fait une ville mais on va essayer de faire une map entière vraiment la map enfin, une map entière dans le domaine de la de la mythologie grecque allez on essaye oh c'est bon Wow, wow mais c'est trop stylé Bon par contre il n'y a, a pas trop d'infrastructure de, de mais sinon c'est stylé hein. Attends, Attendez on va l'ouvrir sur un euh, navigateur pour pouvoir zoom Pfft. Les gars pour le moment je suis désolé mais ma ma préférée c'est la troisième Je suis désolé mais pour le moment ma main préférée c'est la troisième Il a peut-être pas d'infrastructure mais ma préférée c'est vraiment la troisième Tu vois pourquoi Je sais pas si c'est à cause du biome bleu mais vraiment alors là euh, Allez on va chercher un dernier truc les gars En vrai on pourrait chercher un event dans l'univers dans euh, de la mythologie grecque en vrai, attends Imagine Bon c'est le dernier parce qu'on va pas en gaspiller C'est parti les gars, j'appuie tout de suite Ok c'est bon. Event, c'est pas un event ça C'est un event Ouais, non, je suis déçu Les gars, en tout cas j'espère que vous avez kiffé cette vidéo N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez une partie 2 Ou est-ce que je pourrais tester sur un autre thème pour une prochaine saison de Fortnite N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo C'était Skyflex, à très bientôt